Et bien, bonjour à tous les amis, c'est Enzo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau live sur les Simpsons, le jeu. Let's play. Voilà, on va faire un nouveau let's play sur les Simpsons, le jeu. Donc, c'est parti. <rire> Ça commence bien. Non, c'est B, voilà. Ah, pour moi c'est B. on va, ah, on va marquer LP allez, hop, LB, voilà. Non. Nouvelle donnée. notre monde, là Eh, hey, tu ressembles au lapin du bouquin où il y a une fille qui s'appelle Alice et qui va au Pays des Merveilles. Comment il s'appelle, ce bouquin Ah euh, ouais, Blanche, Neige et les sept idiots. Pour votre information, je suis le lapin chocolat blanc. Hey, le chocolat blanc, c'est pas du vrai chocolat. Il n'y a presque pas de cacao dedans. Si je n'étais pas du vrai chocolat, vous n'auriez aucune envie de me dévorer. Des euh... c'est un sacré, c'est vraiment marrant ce l'esprit parce que bah les Simpson c'est toujours si marrant donc euh, voilà, on va bien s'amuser pendant l'esprit, je, je pense, j'espère <rire> donc, ouais, je suis sûr. La version PSP donc je suis content qu'ils ont fait une version de PSP euh, parce que c'est la même version que la version Wii que j'avais et du coup c'est plutôt cool bon avec des la Wii c'est une meilleure graphisme mais bon euh, bon je peux pas trop émuler la Wii donc euh, j'utilise la version bah, que je peux émuler hein, évidemment il bah, y a une version DS aussi que je peux émuler mais c'est une version 2D donc euh, je vais faire une version 3D comme à l'époque que j'avais je sortis d'une 7 donc euh, 2007, ça. Ouais, quand même, ça c'est. Euh... quand même assez vieux là. on est en 2022, les gars, donc euh, 2007, ouais. Euh... Oh, un lapin Un gros lapin Un lapin Qui s'appelle. Euh... Il n'y a pas de nom en fait. Il s'appelle juste le lapin chou, la blanc. Donc voilà, nouveau let's play, j'espère qu'on entend bien quand même le son du jeu. Enfin, le son des scènes, scènes parce qu'il n'y a pas de son du jeu, hein, comme vous voyez. Parce que en fait, ça fait comme, je vais faire comme, le, vous savez, l'épisode que j'avais fait euh, sur les Simpsons de le jeu. Je vais faire pareil, c'est-à-dire je vais mettre les scènes en français avec ma console sur YouTube. Ouais, on peut viser. Ok. Euh, euh ouais, qu'est-ce euh, que je disais déjà Ah oui, euh, je vais Non, je sais plus. Oh non, je sais je sais. Plus. Oui, euh, comme dans le, le premier épisode enfin là, c'est voilà, juste le testing à chaque fois je fais je teste les vidéos, les jeux en vidéo. Moi je teste elle, quelques secondes hein, les jeux vidéo avant de poster sur faire sur YouTube. C'est normal hein, je vois pas euh... Une vidéo, alors que voilà, donc là je me prépare à mettre une scène. ok je sais plus ce qu'il faut faire. Oh, faut attendre. Enfin, faut voir avec Homer Boulon, ou euh, boule Donc, oui, euh, vu que c'est une version américaine du jeu, et eh ben, et eh ben voilà. Donc euh, je vu que c'est une version américaine, euh, je suis obligé. C'est pas un rêve, c'est pas un rêve, c'est pas un rêve. Pinès C'était un rêve Pourquoi la vie est aussi injuste Tout ce que je demande, c'est pouvoir manger tout ce que je vois et me transformer en boule géante. C'est le prix de réalité Ok. Voilà, ça sacré. c'est sacré marrant. C'est comme marrant bah en fait c'est marrant en fait ce, ce, ce l'esprit ça va être marrant parce qu'avec l'humour Simpson là hein mon dieu avec l'humeur Simpson c'est voilà c'est assez spécial quand même non, je rigole. Bon, voilà bon euh, c'est bon Salut, un exemplaire de Grand scène Scotch, s'il te plaît. Euh, Désolé monsieur, ce jeu est interdit aux jeunes. de ma d'identité C'est une carte de fidélité de mangeur de pizza chez la canne de cal. C'est une gratuite pour toi à l'intérieur. Stop encore jamais arrivé <rire> Waouh, les Ah sont débiles! ah qu'est-ce que tu fais ah ah ah ah ah ah ah ah ah c'est le jeu où on incarne un méchant délinquant qui doit tuer d'autres jeunes délinquants. Je vais ranger ce jeu dans le tiroir où d'envermer ses magazines de bikini et où sont cachés des jouets confisqués. Oh. Oh, super Maintenant je peux plus jouer à rien, à part au jeu que j'avais fait hier, mais j'en ai déjà marre. Les Simpson le jeu Hum, c'est bizarre. Le seul et Simpsons, le jeu que je connais, c'est celui où on fait semblant de croire que Pat ben n'est pas alcoolique. Alors c'est quoi du truc Attends une seconde. C'est une manuette à un jeu qui passe à Springfield. Et pas étant. maman aussi, à ah, même. Voilà, donc il euh, n'y aura pas des toutes les scènes. Il hein. y a des scènes merde, j'ai plus jouer euh, Non, il y a des scènes qui euh, euh, qui sont euh, ouais ouais des, des scènes pas dessinées par les créateurs de, de, de Simpson, mais des scènes quoi euh, ça scènes. pas dessiné voilà des scène pas dessinée il y a des scènes dessinées qu'on vient de voir là et des scènes pas dessinées créées par, par, par le studio voilà simplement les scènes dessinées c'est créé par les euh, les créateurs des Simpsons euh, la Fox par exemple oh c'est la Fox tu vas me dire mais l'entreprise qui a fait le jeu hein, avec la Fox et merde donc voilà, il y aura cette scène là qui n'y aura pas de dialogue, c'est bizarre pour, pour nous. On peut passer, ok, on peut passer en dessin de s'il n'y a pas de. s'il n'y a pas de parole, fort, on n'entend pas les voix, on n'entend rien. Voilà. Du coup, les sous-titres français sur Youtube. Ah non, mais tu vois, c'est bizarre. Euh, T'entends les personnages parler français, mais c'est marqué en anglais. Voilà, <rire> oui, bah, en fait, j'ai installé la version anglaise. J'étais obligé parce que la version française, elle va pas s'installer sur mon PC. Donc, je sais pas si ça a un rapport avec euh, la version que j'utilise ou, ou que certaines versions du jeu peuvent être installées. Bon, après, c'est bizarre, mais bon, bon après, c'est pas la meilleure qualité euh, des Simpsons. Le jeu, c'est vrai, et la meilleure qualité c'est sur la PS3 et la Wii on est sur une version portable du jeu mais je tu vois je lui ai oh là c'est version portable mais c'est la même chose quand même bah oui ouais ça se voit c'est la version playstation portable parce que bah c'est en gros c'est marqué les touches portables en fait <rire> et oui mais en fait ils ont fait une mise à jour sur les... sur le truc pour que ça... pour que les, les machins soient euh, les touches du personnage et tout ça, donc soit accordé avec votre propre manette. Si par exemple, vous avez une manette Switch comme moi, et bah ben ce sera, sera déjà mis. Pas besoin de faire les touches par vous-même, et ce sera déjà mis. Et ça, c'est bien. Ça, j'aime bien les gens qui font ça. Bon, voilà. Il faut qu'on Ah oui, les personnages parlent dans le jeu. Euh, pourquoi je peux pas combattre Qu'est-ce qu'il fait Ouais, bah prends-le. Ah oui, c'est parce que euh, il montait les chaises, c'est pour ça. Mais je comprends pas mes personnages, des fois ils ils sautent, des fois ils sautent pas, je comprends pas. Ouais donc euh, non on n'a pas tout.. On a pas toutes les scènes. Bizarre, mais bon, voilà, pourquoi pas Bon on a, on a les scènes les plus importantes on va dire. Putain. On a une heure mais quand même, euh, faut se dépêcher quand même pour faire un, un maximum de niveau. Après les Simpsons, je sais pas combien de temps le jeu dure. Oh. Wow, à peu près une heure, une heure et demie. Hein? Non, non, je rigole pas. Une heure quand même pas. Non, non, non, 6 heures, voilà. En si live, si je fais pas des conneries. <rire> ah non, surtout que moi j'aurais pas toutes les scènes. Ah, ouais. Et voilà, si je crois un, un autre youtubeur, on aura bah, sa voix et tout. Euh, on veut pas ça, Donc, on veut carrément toutes les scènes. J'essaie de rechercher, de retrouver la, les, avec toutes les scènes, mais non. Croix Boutane, as vu, vu c'était marqué la croix. Moi c'est B hein, c'est vous B pour moi, enfin, si vous êtes sur Xbox, ça sera A pour vous. Hop, bon, j'ai une version... Oui meilleure qualité c'est... Ah c'est comme des trucs... Bon les textures ça comme des trucs dessinés hein. hein enfin non pas vraiment mais je veux dire c'est que euh, Dessin quoi. Je suis content d'avoir le jeu. C'est un des meilleurs jeux sur, euh, que j'ai joué. J'ai adoré ce jeu. Ah, bonjour jeu! Bart, t'as eu encore, ça. Ouais. Pour tourner la caméra, il faut appuyer sur Z. On oh, va laisser nous tranquille. Ouais. Bravo, Bart. Bon, Homer, on, on connaît euh, ce gameplay-là. Ce niveau -là, à ce niveau-là, on le connaît. Vous trouvez qu'elle soit plus longue. L'émulation. la maintenant j'enregistre en même temps c'est pour ça derrière il y a les pouvoirs des personnages c'est pas la même sur ps3 et que sur psp je sais beaucoup Ah. Euh, désolé ça a couper parce que j'ai un peu réduit les jeu parce qu'il commençait à laguer Du coup euh, voilà, là, et là il lag plus donc je suis content ouais, Je fasse ça d'abord Vous voyez là, ça lag plus, ça lag un petit peu. Bon bah voilà, bon, ça sera pas, ce sera une rediffusion du coup. On va pas en direct, hein. je suis désolé, vous avez cru. faire ah, mais ça a coupé, tant pis, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. C'est pas un live du coup, on va dire ça, on va dire que c'est pas un live, on va dire c'est une vidéo normale, mais euh, je veux dire. Ça est live mais pas live tu vois. La couper tout seul ça m'énerve ça, ça. Non mais en fait quand, quand je réduis un peu l'écran du jeu ça coupe ouais. le, le truc. C'est chiant. Ah t'es là tu bats avec Homer. C'est sûr qu'il se fait assommer là avec le gros Homer mini boss après Ça a encore un tour. Non, c'est juste moi. Juste les je crois. C'est ce que personne ne vite Là, lâchez moi les baskets. Et Homer, pareil. Prends ça. Voilà. Non, non, non, c'est juste moi. Ah, mais ça y est, ça y, y, y, y J'ai fois et c'est bon. Non, parce qu'après ça a plus lagué je crois que si ça a quand même lagué un coup et après ça a lagué plus bon espérons pour le restant du live ça lag plus ok ah là, il aura... bah, bah, bah oui c'est pas un live mais je m'avais compris quoi là pour homer qui monte parce que homer on aura besoin de lui euh, après après mais de toute façon là, on... oh bah oui, c'est là qu'on aura besoin de lui, il bah, va en fait, sans cette échelle, On va monter tranquille, oh, ouais, c'est ce qu'on a besoin de lui. c'était pour euh... lire des livres de, embêter les chauves des... et lire des livres de bikini. Hein. Voilà, bon ça ça a pris deux secondes, pas enfin, comme dans la première euh, épisode donc euh, quand on battra euh, ce mec là. Timbo euh, je crois qu'il s'appelle. Je connais Simpson, euh, je suis bah je suis un vrai fan de quoi. Non, mais à chaque fois, je... me souviens. jamais je, C'est je... Ouais, c'est ouais, Jimbo. Hein. C'est ce qu'en fait, dans la série, on voit plus trop. Arrête de m'énerver avec toi Vous avez des cœurs de fronde. Nous sommes juste des hommes de main. Skinner nous a engagés ouais, pas Le principal Skinner Ouais, c'est moi Euh, pardon, oui, euh, non, c'est moi, moi la ah, municipalité a tellement réduit notre budget pour les sciences que je me retrouve obligé d'aller voler des objets au musée. Si j'ai bien entendu un plan aussi oh c'est comme si Vic Mackay faisait un bébé avec C'est fait... oh l'horreur Le coccyx de ce dinosaure pourrait donner envie à toute une génération d'élèves de s'intéresser à la science. Hmm, mais je ne me fais plus d'illusions. Désolé, ah, on aurait pu arriver plus tôt, mais c'est à cause de ma vie il y a une aide au nord et une autre au sud. Pas facile de trouver la bonne. Voilà une leçon à retenir, Spinner. Un point à vous, crime ne sert à rien. Bouclez le chef, Wigob. Je sais très bien que je dois boucler. C'est pas gentil de rendre Irlandais pour ça. <rire> je crois que je vais adorer me servir de mes super pouvoirs. Ok, c'est parti pour la suite <rire> Donc là pour le sens encore avec Bart et Homer. Ah mais Homer et surtout souviens toi il ne faut pas marcher marcher c'est pour les nœuds, Bon, j'espère gagner. L'année dernière, j'étais premier des que S'il te plaît, ne parle pas de vomi. Dans le métier, on appelle ça un incident à la romaine. Ah euh, ouais, ça fait plus classe. Mais pourquoi tu t'inquiètes T'as des pouvoirs de vidéo pour t'aider. C'est presque de la triche, mais. C'est de la triche. Ouh, de la triche Deux fans vous souhaitez la bienvenue au concours de bouffe suprême Je t'ai dit mon futur triomphe à feu, ma mère bien aimée. Elle a fait une attaque pendant un concours de bouffe de Hagis. Je va récupérer mes dignités Gros de feu, Gros de responsabilité Messieurs, préparez votre appareil digesté Va pour moi Après, va après C'est parti, donc ça, faut se dépêcher. On a trois minutes pour terminer, mais à chaque fois qu'on arrive dans une zone, une, zone a, euh, une nouvelle zone, une on a... Euh... Oui, oh, il est facile, ça, je ne pas ça. On arrive à une nouvelle zone, on a des nouvelles... Du nouveau temps donc on peut prendre un peu son temps mais pas trop voilà c'est un concours de bouffe on va céder de notre euh, super intelligence hein. c'est à dire ça hop deux minutes à chaque quoi donc oui on peut prendre notre temps mais pas trop alors il faut passer par... par là ok on est arrivé en italie ah, en mexique par contre mais ça rien là on est Plus 2 on arrive, où c'est les endroits où on arrive? Hop, il nous reste encore 10 minutes. T'as Willy, t'es un ah, en France. Ah, tu vois, le mot France était marqué en français. les langues, les personnages qu'on arrive ici, ils parlent tous français. Bon, je sais pas. Elle est leur vrai vraie voix américaine, mais... Apparemment, ouais, ça. Alors, donc, donc, Bart Simpson, lui, il va ouvrir Homer, parce qu'on a toujours besoin d'Homer, de, de en fait, hein. Oh, hé hey. J'ai très bon. Oh, j'ai réussi Attends, je vais faire gommer Donc, oh merde, qu'est-ce que tu peux faire Ça, voilà. Merde, je suis trompé de goût. Vas-y, on met un monde de dessus. ont décidé de faire un concours de bouffe. Ah c'est là la voilà. Et... on ça va, il nous reste 10 minutes pour terminer le niveau. Oh, ça va, ouais. ça passe. ici. Ah ouais, on aura toujours besoin d'Homer, mais à la fin, c'est Bar qui nous faut. Ouais, dès qu'on ouvre la porte, oh. Merci, Barbe. Donc, euh, voilà, Italie. Voilà, on n'est pas dans ton pays, toi, le bourdon, on est dans, toi, c'est l'espagnol, toi. Ouais, c'est l'Espagne, ton pays. Euh. De Luigi et Mario, non, je quoi Luigi des Simpsons, hein. pas Mario de Nintendo, euh, Luigi de Nintendo. <rire> putain! Ah bah, c'était juste faire ça, <rire> c'est bizarre, c'est étrange, hein. j'ai réussi à faire ça, mais bon, c'est pour Bart, mais je sais qu'il faut au là hein. je l'ai déjà fait, hein. on sur les spaghettis. J'ai l'impression que c'est la lag mais pas du tout, en fait, c'est sans son, euh... avec du son, t'as moins l'impression que ça la lag. Attends, je suis bugué là, Qu qu'est-ce je fait là-haut Et ça, ça fait longtemps que j'ai prévu faire ça, mais c'est que voilà. Bon, je vais pas vous dire la raison, hein. euh, j'ai plein de raisons pourquoi. Euh... Après, je sais pas pourquoi les Simpsons ils gagnent. Hein. Ils trichent. Donc, moi je gagnerais pas si je tricherais. On voit de l'autre côté, c'est pas grave, il y a une échelle. Ici, si je suppose que là c'est le vide. Hein. Bon. Enfin, dedans. Allez, je rentre là dedans avec commerce, c'est sérieux. Willy, il dégage. Ah, ouais, il fallait que je rentre dedans avec commerce. Point de vue de. déjà. Oh, bon, normalement on a des points de vue de la Tour F... Eiffel, de, de, de la Statue de la Liberté. Il faut la détruire et tout ça. En Amérique, ici. USA, USA. L Amérique, c'est USA. C'est anglais anglais est-ce que sérieux oh merde il te faut des hamburgers Regarde, un hamburger alors encore un peu non mais il n'y plus rien <rire> bien sûr quoi. mais c'est quoi ce bordel là oh merde il fait des attaques oh rien des fois c'est J'ai dû le disait deux fois encore une fois ah, Rien Je sais pas qu'est ce que c'est Je sais pas qu ce qu'il bouffe aux merde Il faut de quoi. Mais c'est de Hop Bon j'ai pas de truc Oh Willy Mais dégage de mon chemin Putain Je suis pas mais... un Deux fois Mais tout j'ai pas réussi, ça essaye de tuer ton fils. Ça marchera peut-être. <rire> non, mais non, pas. Bon. Ah, je mange un truc pour l'utiliser inutilement. Deux, il arrive à me taper. Je suis au-dessus de lui. Bourdon, et ça, c'est des bourdons qu'ils Enfin, bordel de merde. Wow. Ouais, tiens, je suis écrasé. C'est ça. bon. J'ai eu peur Alors, pendant un instant je dis... Oh là non. Bon, on a gagné. Oh merde, t'as réussi oh. C'était ma main. Ah non, est que t'as été très bon. oh merde, est heureux de vous déclarer vainqueur du concours de bouffe suprême, oh yeah Pour vous remettre la ceinture de champion, Red Barclay, voici le vainqueur de l'année dernière. Il faudra juste l'ajuster un peu. Kira, comment t'as fait pour gagner du tout petit la technique <rire> Tout nettoyer, oh yeah. Pas bon, de dégénérer Vous avez tout caché Allez au oh, diable Allez tous au diable Et de blabla et plus de circuits Voilà C'est ça quand même. On oh, attend son niveau avec qui avec Bart. Euh bref <rire> Dehors, donc c'est la même version que là où il y a en fait. donc sort dehors et boum, on va Mais ça, ben, euh, s'il y a du grabus... Alors nous allons raser toutes les forêts de Springfield et chaque arbre coupé sera transformé en pure temps de luxe. Super idée, monsieur Burns. Juste une petite question. Ça ne risque pas de créer, euh, disons, une catastrophe écologique. On ne fait pas une omelette sans saccager un peu la planète. Bien dit, monsieur. Bien dit. Allez comprendre sur la bonjour Bon complice de la mort Ta gueule Tu veux plus rien maintenant Ha ha Ah ah Bon bah je vais prendre un saxo alors Saxophone Pédophile là Oh non vais pas dire ça Hop là Et pour part Simpson Ta gueule Merci. Ah, merci ben, si, pour bon, Marge, euh, Marge, non, en tout cas, non, oh, il y a un monde de Bouddha, oui, c'est vrai que Lisa, elle est bouddhiste. Hmm. je ne peux rien dire là-dessus, là. C'est ses croyances, t'as qu'à respecter les croyances des autres, c'est bien. elle est cool, Lisa, des huit ans on ne sait pas hein on pense à autre chose là chers bah bon, bon, es que... oh. bon, moi c'est ouais, moi me. Allez, non bah alors on pas à m'approcher attends attends tu dégages de là oh oh ils viennent des chiottes super c'est ils sont combien dans les toilettes c'est chelou, ils se regroupent tous dans les shots Ouah bizarre Ouais Oh non ça va C'est les Simpsons, qu'est-ce qu'elles font encore là Ouais. Ah, Hop ils descendent là Aux autres échelles alors vrai ouais. C'est rapide, on fait comme. Ah bon? Ah oui, d'accord. Mais laissez-moi tranquille! Non! Vas-y Elisa, monte. Oh, normalement, on n'a pas besoin visa ou Barth, hein. D'ici, Ici, là. hop, c'est pas. Vas-y Lisa, ma soeur. Enfin, si tu joues Lisa, elle peut passer aussi, mais. Euh... mais t'es obligé d'être Bart. A chaque fois, je vois pas que tu choisis un autre personnage. Et là, euh, Lisa. NPC, enfin, NPC, Donc, quand tu dérailles toutes les euh... filles, détruit des bûches de bois quand euh, même c'est quand même assez abusé quand même j'ai pas l'impression que là je commence à nâle après si ça me dit pas donc euh Ah, j'ai touché non non, non. t'inquiète pas barth à chaque fois je crois que ça lag mais pas du tout en aucun moment ça lag et ça c'est sympa ça alors un esprit sur le euh, voilà ce que je vais faire depuis le début de tout début simplement dégage le chemin pour une idée qu'elle aille là-bas Ah à chaque fois je crois que ça lag non non non du tout non non non ça lag mais tout ou alors ça, ça lag peut-être deux secondes et après ça remarche normalement ouais, je sais pas après normalement si ça lag bah, ouais, je... ouais je vais te dire ouais, je. Fais du jeu, ouais que ouais, je fais du jeu ah là vous allez te dire oh, tu connais le jeu là non <rire> comme si t'avais fait le jeu tout seul non oh oui et non hein, tu vois ah. bah oui alors, quand j'étais plus jeune j'ai je fait sur, le Wii, sur la Wii sur la oui mais je me rappelle un peu du jeu encore une scène comprend pas quoi blablabla bah comme ça non je rigole euh... Ah vu, super... Ah euh, Carl, on va mourir. Oh euh, Mais n'importe quoi. On va mourir. Les arrivants sont en route pour nous sauver. Ah <rire> N'importe quoi. Je me rappelle plus des dialogues, donc si je me souviendrai euh, des dialogues, peut-être que je le dirai pour... Je vais encore dans les shots. Ah, ça mal, ça... ah ouais, ça fait des dégâts Beaucoup plus de pommes de pain, ça fait mal. Hein. Oh, oh là là, ça fait très mal. <rire> Je sais comment sauver les... les petits. Ça, c'est le niveau le plus long qu'on va faire aujourd'hui. Le troisième, je crois pas c'est obligatoire non Ah c'est obligatoire... Je le fais comme... <rire> c'est pour la suite du niveau ou... C'est juste non voilà, ça. Et on va reprendre ce truc là. Non, on, a, on a des émissions limitées pour le... Pour le truc. Bon. Non, on de l'autre côté, d'accord. Cette là où on a un temps limité avant pour sauver les amis de Lisa et euh... Euh, les amis de... de Homer, voilà. Donc avec Bart on a activé un truc pour qu'on puisse passer par là. Oh très bien, oui je pourrais très bien jouer au clavier. Hein. Très marrant le clavier. <rire> on meurt tous les 5 secondes, mais très marrant. Qui iront pas de par là si t'as envie 100%? Mais du coup, le 100% sur le PSP, c'est portable. Du coup, le 100% est plus court que sur les autres consoles, du coup. c'est court que les Simpsons de jeux sur Oui. Euh, Bien sûr, si la Wii remarcherait, on aura le full français en même temps. Bah, remarche, c'est que j'ai plus les jeux. Donc, Lisa, et ça, je fais sur toi. C'est peu. Bon, wow, ça c'est pas grave, de toute façon c'est le dernier niveau euh, de, la, du live, hein. euh, la résolution du coup. Donc euh, je me rappelle plus ce qu'il faut enlever, oh, en vrai, euh, ça, moi, et pas ça. Euh, non, franchement non, je me rappelle plus, je crois que c'est ça qu'il faut que j'enlève et le mette là. Du tout Et vous j'enlève ça, ça va Ah ouais, peut-être Ah voilà ça. Et la barre faudrait que tu te crouilles Dépêche toi Ça buggy Non cette là Bat, faudrait que tu te grouilles. 45 secondes on a. Vite Appuie sur le levier, bordel Vite sur, on prend l'ISA. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut qu'on monte. Ouais, c'est comme ça. Ensuite, il faut qu'on enlève. Ils sont... Il faut les Ah, il faut vraiment les attendre. Merci pour nous avoir sauvés les enfants, mes amis. Ah, pourquoi on compte ça à Dart, à Homer, que gamax, d'ailleurs Vas-y, Dart. besogneux qui vont perdre leur job. Comment on va nourrir nos familles maintenant Euh... Vous pourriez toujours faire une nouvelle formation comme gardien de garderie ou médecin sportif Mais j'ai été bûcheron toute ma vie. Mon père était bûcheron, mon grand-père l'était aussi. Et mon arrière-grand-père aussi. Eh, super histoire. Tout ce que je voulais, c'était détruire notre fragile écosystème. Et voilà comment on me remercie. Ah. Je suis désolé, monsieur. Vous voulez que j'envoie des hommes demain mettre une raclée à Algor Pourquoi pas, oui Oui La voie législative va mais... être. Merde Je suis dédié. Des... Bon. Bref. Salut, monsieur. Que On oui, va en entendre ça, mais oui, t'as que t'as gueule. Ta gueule Pourquoi smitters, pas, oui Smithers. Voilà. Et donc, voilà, c'est s'achève ça, ça ce premier épisode des Simpsons, le jeu, un peu long, un parce que c'est un live, un rediffusion. diffusion, voilà, blablabla, blablabla. Et ciao, et les amis.